Que doit-on dire pour se décrire en français Pour faire sa description Alors, je vous donne plusieurs exemples. Vous pouvez dire je suis petite, j'ai les cheveux mi-longs, je suis brune, j'ai les yeux bleus et plein d'autres choses. Si vous voulez voir plus en détail la vidéo qui vous explique ce que vous devez dire pour vous décrire, je vous invite à la voir en description.